Saluton, On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 300 abonnés. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire plein de petites vidéos que je mettrai en écran de fin ou dans la description si jamais je n'ai plus de place. La première nouveauté, c'est évidemment ma nouvelle miniature de chaîne que j'ai réalisée grâce au chibi de Warrior avec un, un joli salutone. J'adore la police. Quand je dis j'adore la police, c'est pas que j'adore les policiers, hein. c'est que la police du salutone est chouette. Même s'il si est vrai que j'adore les policiers. Oh! Lily, tu fais quoi là Bah euh, je, je, je, je, je, je, leur parle de mon amour pour les policiers. Ouais, reprends ta vidéo plutôt. D'accord, d'accord, d'accord, je me tais, on reprend. La première nouveauté, vous l'avez sous les yeux, c'est évidemment ce petit saluton tout orange. Quel style Et on reçoit tout de suite Horreur pour nous décrire cette image. Ah... Euh... Alors tout d'abord, je tenais à préciser que les quatre personnages qu'on voit sont des membres de la cavale skipon, à l'exception de Mac Fox, sale traître qui désormais nous a tous trahi. Ensuite, je tenais à préciser qu'ils sont tous contents parce qu'ils ont sont sur la chaîne de l'initiation de et et et toutes les images, c'est des images de miniatures de ta série sur RTMC. Et je tenais aussi à dire que même horreur indiquait à tous les abonnés de, de cliquer sur le petit bouton rouge avec marqué s'abonner. Merci heureux, pour cette description très fournie. Au revoir. Et on enchaîne avec la deuxième nouveauté qui n'est autre que l'ouverture de mon site web. Je crois pas que ce soit l'ouverture. Tu l'avais déjà créé il y a longtemps. Chut, chut, chut, chut. Au revoir, horreur. Pour pouvoir accéder à mon site web, il vous suffit de cliquer sur le petit renard. Et hop, nous y voici. Et on enchaîne tout de suite avec la troisième nouveauté. Les t-shirts Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un t-shirt avec un chibi de Lily dessus, ou alors les quatre à la fois, ou alors... Bah ben, en fait, il suffit de choisir les thèmes. Voilà, et si jamais vous voulez personnaliser vos t-shirts pour avoir la taille que vous voulez, le design que vous voulez, allez-y, c'est possible, vous pouvez mixer les designs les prix varient un petit peu en fonction des tailles de ce que vous souhaitez ach acheter, mais ça reste raisonnable, un t-shirt entre 15 et 20 euros personnalisé avec tout ça. Et je peux pas vous les proposer pour 5 euros, désolé, j'aurais bien aimé. En termes de vidéos, vous savez que les épisodes Dirt MC continuent tous les mardis à 17h. Vous aurez bientôt une nouvelle série sur un jeu que j'adore avec horreur de la gestion. Je jouerai les vikings, je jouerai les français, le roi des français au Moyen Âge. Voilà, bon, ça va être sanglant, je pense. Ça va sortir pendant deux mois, je pense. Peut-être dix semaines si on fait dix épisodes. Le temps que je batte horreur. Je vais également faire une vidéo où on va comparer ça sorti il y a deux ans, ça sorti il y a un an. Ça, sorti il y a 6 mois, première vidéo de MC et la dernière vidéo de HeartMC. Et pour terminer au programme, une vidéo où je vous emmène dans les coulisses de YouTube Studio. Pas les studios de YouTube, hein, mon YouTube Studio. Là où se cachent l'énorme somme que je gagne. Quelles sont les vidéos qui sur ma chaîne ont le mieux marché, celles qui marche le moins bien Qu'est-ce qui fait que ça marche plus ou moins bien Qu'est-ce que vous, vous regardez Combien de temps vous le regardez Et oui, je sais tout de vous <rire> Certains d'entre vous m'ont déjà proposé Yo, des idées pour les 200 le abonnés. Je sais que j'ai pas encore tout fait, mais ça va arriver peu à peu. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser des suggestions dans la description de cette vidéo. S'il y a des choses qui vous plaisent ou des ilio, choses qui ne vous plaisent pas dans mes vidéos Faites-le moi savoir en vocal, dans les commentaires, en message discord Comme vous voulez Mais si jamais vous voulez que je m'améliore dans votre sens euh, si moi j'adore les vidéos avec les oh, chimiques euh, J'aime moins quand je oh, fais beaucoup de pvp euh, Des trucs comme ça Bon m'appelle il faut que j'y aille J'espère que les interventions de mon père Et d'erreur vous auront plu ah, c'est moi qui conclue. Et si jamais il a pas encore toutes les vidéos, c'est parce que Lily les a pas encore toutes finies. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne plutôt. Ah Tiens, c'est marrant ça. Ah ah ah ah.